Bonjour, Donc je sais pas si vous allez tous rentrer dans, dans cette salle, c'est un peu un peu petit. Donc euh, aujourd'hui, la semaine dernière, on avait vu les, les switches. Donc là, on va remonter dans les couches et on va arriver. C'est bien là, ça serait filmé, c'est parfait. Donc euh, on va rentrer dans, dans les couches, on va remonter donc au niveau 3. Donc on va voir des choses assez basiques euh, au début. Attention, hein, c'est filmé, hein. les retards sont, sont vus. Donc euh, on va donc regarder le, le principe du datagram et d'IP. Alors c'est des choses que, que vous connaissez. On va plutôt se focaliser aujourd'hui sur l'adressage et donc sur tous les, les problèmes liés à l'adresse. Plutôt qu'au format de paquet, l'année dernière en REST 302. Vous avez surtout vu le format de paquet, peut-être l'adressage avec, euh, avec l'AS. Et puis on va comme ça introduire progressivement ce besoin d'aller vers IPv6. Et euh, qu'est-ce qui change Qu'est-ce qui est identique donc avec IP. Donc Donc, ce qui a fait le succès de l'Internet, c'est le fait... Alors c'est assez paradoxal. Parce qu'en fait si vous regardez les télécoms, pendant très longtemps les télécoms, ça a été le fil. Donc vous avez un câble et vous avez des moyens de commuter ce câble. Donc vous voyez, vous avez tous en tête les, les images des premières standardistes qui avaient des fiches et qui connectaient des, des câbles entre eux pour arriver à faire une commutation. Donc pour faire établir un circuit de bout en bout entre deux utilisateurs. Et pendant très longtemps, donc le modèle des téléphonistes et des télécoms, ça a été de rendre ce principe de plus en plus virtuel, mais toujours se, se baser sur ce principe d'établir un circuit de, de bout en bout. L'Internet, lui, ça a été une approche différente qui est beaucoup plus proche de la poste. C'est pour ça qu'en français, le, le terme de datagramme peut être traduit par l'étrogramme, C'est-à-dire que l'on va avoir une information, on met une adresse dessus, et on envoie cette information sur le réseau et euh, on traite à la fin les, les erreurs introduites par le réseau. Donc ça, c'est un modèle en rupture par rapport aux télécoms puisque les télécoms, on était toujours, si vous regardez X25, frame relay, ATM, vous étiez toujours sur du mode circuit. Et là, on oublie complètement le circuit. Et ça, c'est un des facteurs qui a permis à IP de devenir quelque chose de, de mondial. C'est d'abord d'avoir un protocole relativement simple. Qui est facile à implémenter. Alors, vous avez ici un modèle très très connu, donc du modèle OSI vu par l'internet. Donc on a ici sept couches, mais c'est pour essayer de, de ressembler au modèle OSI. Hein. Elles sont un peu bizarrement faites, mais en fait, ce qu'on voit, c'est qu'IP, au lieu d'être. Quand vous regardez un modèle OSI, vous avez des blocs de même taille. Ici, on représente IP comme un petit protocole, un goulot d'étranglement. Ou euh, ici, comme un sablier, donc l'endroit où le, le sable va s'écouler. Alors pourquoi Donc ça, c'est toute la volonté d'IP, c'est d'être simple à mettre en œuvre pour plusieurs raisons. La première, c'est que comme il est simple à mettre en œuvre, on doit, on doit traiter chaque paquet indépendamment les uns des autres. Moins on a de traitement à faire sur chaque paquet, bah plus on va pouvoir traiter de paquets par seconde, et donc plus on sera efficace. La deuxième chose, c'est qu'en étant simple, eh bien, on simplifie aussi l'interfaçage entre les niveaux, le niveau IP, le niveau 3, et les couches inférieures. Donc par exemple, vous avez mettre IP sur Ethernet ou sur Wi-Fi, c'est relativement simple. Alors ceux qui suivront objet et service verront que par exemple, pour euh, passer IPv6 sur des réseaux de capteurs, par contre là, l'adaptation. Est un peu plus compliqué. Vous avez un, un protocole qui s'appelle SixloPan qui permet de le faire, mais euh, on commence à avoir des acrobaties. Parce qu'on a des niveaux 2 un peu plus bizarres qu'avant. Mais en règle générale, comme c'est simple ici, l'interfaçage est simple. Ensuite, on a au niveau des applicatifs, pareil, peu de une interface relativement limitée, et donc le portage des applications. De, de manière simple. Donc ça c'est rendre simple IP et surtout le modèle qui est important derrière IP, c'est qu'on est sur un modèle d'interconnexion. Euh, et IP est un langage universel. C'est-à-dire que votre équipement, donc par exemple votre client, va parler IP. Ensuite vous allez parler à un routeur qui va également parler ip puis un autre routeur qui va parler ip ainsi de suite jusqu'à la destination donc ip est un espéranto c'est à dire que tous les équipements qu'on va mettre sur le réseau parlent le, le même langage alors ça c'est un modèle qui est euh, courant mais qui n'est pas le seul par exemple si je prends euh, un réseau électrique on a donc un moyen de se connecter au réseau, c'est une prise électrique. et eh bien, la centrale nucléaire qui est à l'autre bout, qui nous fournit l'électricité, elle ne se connecte pas au réseau de la même manière. On a d'autres interfaces. Alors que ici, entre votre client qui peut être un smartphone et un serveur de Google, eh bien, vous avez le, le même langage qui est typé. Alors, ça, c'est le modèle d'interconnexion. L'autre modèle que l'on a, c'est ce qu'on appelle un modèle d'interface où l'on va spécifier le protocole entre deux points du réseau, mais après, ce que l'on fait, on ne sait pas. Ça, c'est au choix du, du réseau de transformer les protocoles ou pas. Alors, si vous vous rappelez, l'année dernière, par exemple, ou cette année, pour les masters, on avait vu donc euh, un appel téléphonique en RNIS. Eh bien, on passait ici par une euh, TNA ou une TNR, terminaison numérique de réseau. Ici, on avait la norme Q921, ou 931, pardon, qui nous permettait de passer un appel téléphonique. Donc ça, c'était de la signalisation qui était dans notre réseau ici. On parlait avec la TNR. Par contre, derrière, comment la signalisation était traduite eh bien, on l'ignore. C'est pas, peut-être par le même protocole ou un autre. Donc là, on a des possibilités d'évolution qui sont relativement fortes. Un autre exemple, c'est par exemple ici, vous avez un vieux téléphone que vous connectez au, au réseau. Eh bien, vous êtes capable de parler avec un GSM ou un téléphone LTE parce que vous allez avoir des interfaces d'interconnexion au réseau et vous allez pouvoir passer d'un d'un mode de fonctionnement à un autre. Tandis que dans l'Internet, on a simplifié tout ça, c'est-à-dire qu'on n'a pas voulu transposer d'un protocole à un autre, on a unifié le protocole, et on a donc cette couche IP qui doit être présente sur l'ensemble des équipements. Alors l'autre grand succès d'IP, ça a été de rendre l'adressage universel. Donc on va le revoir euh, dans un instant, mais dès les premières versions d'IP, a, ça a été de dire toutes les machines auront des adresses uniques. Et en ayant des adresses uniques, on peut avoir de l'interconnexion. Et donc tout ce qui a été fait dans les premières versions d'IP, ça a été de distribuer le plus facilement possible des adresses pour que tout le monde puisse se connecter au réseau. Alors ça, c'est quelque chose d'assez nouveau aussi, puisque à l'époque où IP est apparu, IPv4 est apparu, donc les réseaux étaient plutôt des réseaux locaux d'entreprises où on avait une numérotation dans l'entreprise qui était unique. Par contre, chaque entreprise pouvait avoir sa propre numérotation. Donc on retrouve ça maintenant avec les adresses privées. On verra, mais à l'origine, chacun avait sa propre adresse. Donc ça, c'est un peu le, le modèle IP et si on regarde le, le format d'une adresse, donc qui a été défini pour IPv4, alors ça c'est dans le RFC 900, 791, pardon. et bien en fait, qu'est-ce que l'on voit Eh bien on voit une règle qui a été définie, qui est l'adresse IP est toujours au même emplacement dans le paquet. Donc l'entête de mon paquet sera toujours le même, J'aurai mon adresse à cet endroit-là. Elle aura eu la même longueur partout. Donc, elle aura donc la même longueur, 32 bits. Et autre, autre fonction, c'est que cette adresse sera toujours alignée sur des mots de 32 bits. Donc, je ne sais pas si on vous a expliqué pourquoi, cet alignement eh bien, en fait, si vous vous rappelez, on en a parlé en REST 301, c'est si vous regardez donc le, regardez un protocole comme Snap ou LLC. LLC, donc vous avez votre niveau 2 ici, donc il peut être WiFi, qui pourrait être l'encapsulation encapsulation 802.3. Et vous avez LLC qui fait 3 octets. Et après, dans LLC, vous pouvez dire, ici, si je mets la valeur 6, derrière, j'ai un paquet IP. Le problème, c'est qu'en faisant ça, vous décalez les octets dans la mémoire de votre ordinateur. Et donc, vous avez pu votre adresse destination qui va commencer sur un mot de 32 bits, mais comme on a rajouté 3 octets devant... Eh bien, elle va commencer à la fin. Ici, vous allez avoir le premier octet de votre adresse destination. Et ensuite, sur le mot suivant, vous aurez les trois autres octets. Et ça, c'est compliqué pour un ordinateur à prendre. C'est-à-dire qu'un ordinateur sait prendre facilement en mémoire un mot de 32 bits. Mais pour prendre cette aligne, ces, ces données non alignées, bah, il faut lire un entier ici, un caractère ici et lire le mot suivant, faire des décalages additionnés. Donc vous avez quelques cycles de CPU supplémentaires pour récupérer l'adresse destination. Et donc IP, son but c'était de simplifier le traitement puisque on va traiter chaque paquet indépendamment et donc on veut aller très vite au niveau de du traitement et donc on va faire cet alignement sur des mots de 32 bits et comme ça, en une seule instruction en langage machine, on est capable de récupérer l'adresse de destination. Alors ça, ça a fait le succès d'IP. Ça a fait le succès d'IP parce que ça nous a permis d'avoir un protocole relativement efficace, donc qui est facile à implémenter sur des ordinateurs. Donc là, on a vraiment une vision d'informaticien des, des réseaux. Puisque l'on va chercher l'information, on va optimiser le traitement dans l'ordinateur, quitte à perdre des octets sur la transmission. Et généralement, les téléphonistes ont, euh, ont la vision inverse. Donc ça, ça marche bien, pas de problème. On distribue des adresses à tout le monde, on a un protocole efficace et de plus en plus de personnes se connectent au réseau. Alors par contre, ça a un petit inconvénient. On est sur un modèle d'interconnexion, c'est-à-dire que tout le monde doit parler le, le même langage. On a forcé l'adresse à être sur 32 bits. Entité facilement manipulable par un ordinateur, mais la taille est fixe. Est fixe. Et donc, bah, ça peut poser des problèmes de croissance. On a 32 bits, ça vous fait à peu près 4 milliards d'adresses possibles. Alors dans les années 80, quand IP a été conçu, il y avait à peu près une centaine de machines sur le réseau. Et donc les administrateurs, les concepteurs d'IP se sont dit, une centaine de machines, il faut voir que dans les années, fin des années 70, un ordinateur ça prenait une pièce entière. Donc imaginez 4 milliards de machines sur le réseau, c'était complètement inimaginable. Donc, ils se sont dit, bah, ce compromis, dire 32 bits pour une adresse, bah, c'est efficace. Ça suffit pour euh, la reste, le reste du temps. Ça nous a permis surtout de tester ce mode de fonctionnement en Et puis, de euh, toute façon, un jour, on aura un vrai protocole sérieux qui arrivera, qui sera défini par l'ISO. Et donc, notre expérimentation va s'arrêter. Bah, manque de peau IP est devenu le protocole dominant sur l'Internet. Et donc, bah, il faut faire avec ces 32 bits qui limitent maintenant le, la, la, la, la, la gestion du réseau.